Ah, oui, man, dégustation numéro 45, Blitz de Joliette. Oui, mesdames et messieurs, trois dégustations provenant de la ville de Joliette en région de l'Anaudière, en plein centre du Québec. On aime la l'Anaudière, on aime la Mauricie, on aime les Laurentides. Pourquoi je porte des lunettes Parce qu'après cette vidéo, je ne crois pas à la Joliette pour les dix prochaines années. Question sécurité première variété ici, qu'est-ce qu'on a? Le Purple Cush. Est-ce qu'on connaît le Purple Cush? Oui, on connaît le Purple Cush à Winman avec le Bayou. Le Bayou d'Exo. Quoi? Quoi? Quoi? Arrêtez, on me coupe la parole? On m'interrompt? Quoi? Le Bayou d'Exo n'est plus du Purple Cush. Pourquoi? Aucune idée. On n'a peut-être pas fait assez de publicité pour le Bayou. Hein? Le Québec au complet connaît le Bayou grâce à Winman. Peut-être pas pour des bonnes raisons. Mais écoutez, le Bayou, c'est rendu... C'est rendu quoi, le Bayou? Non, non, écoutez, je suis énervé plus que toi, là. Le Bayou, ce n'est plus du Purple Kush. Non, c'est du Dark Desire. mande moi pas pourquoi. Exo ont changé toutes les variétés de cannabis qu'on connaissait. On connaît le Sierra d'Exo avec son fameux canatonique. Le Sierra existe toujours. Ce n'est plus du ce C'est maintenant du Shark Shock. On ne sait pas où est-ce qu'ils ont pogné le Shark Shock. Peut-être qu'ils ont été prendre ça ailleurs que chez EXO. Aucune idée. T'en veux d'autres? T'en veux-tu d'autres? Je pense que c'est assez. Je pense que c'est assez. On sait que Blue Dream, c'est pas du vrai Blue Dream. C'est du Serious Happiness. Ça, c'est une autre histoire. Euh, donc, EXO, euh, on n'ira pas chercher le Bayou pour comparer avec le cannabis de Joliette. Parce que là, c'est deux poids, deux mesures. Hein? Tu veux comparer du purple couche avec du purple couche. OK? Choisis ton phénotype, le gros. Prends le phénotype que tu veux. Moi, j'ai du purple couche de Joliette entre les mains. OK? Purple couche On veut savoir c'est quoi le purple couche, OK? On va site de les All Alright? J'ai passé une excellente journée aujourd'hui au travail. Excellent retour des vacances. C'est pour ça que je t'en forme, les boys. Pour ça que je t'en forme. Merci à Marc. Qui aime m'écouter sur Instagram. Très grande conversation. Merci à tous mes abonnés sur Instagram. Qui euh, discutent avec moi. Salut à Elise. Salut à tout le monde. Le purple couche. Le purple couche sur le site de Les Leafly, Les Fleas, la bible du cannabis. Hey, pas pour toi, peut-être pour toi, pas pour moi. Ok, c'est beau. Hindu couche avec du purple afghani. Donne le purple couche. Hindou couche. Indo Kush, in Kush avec le Purple donne le Purple Kush. Écoutez, boys, euh, je parle au punk, au punk de Joliette, parce que le cannabis provient de punk de Joliette, donc vous comprenez pourquoi je ne veux pas me présenter dans Joliette. Euh, J'aimerais garder mon identité secrète. J'ai mis les trois cannabis comme ça, dans une pochette, avec des beaux Vedas. L'humidité est parfaite, les punk, les boys. Mais là, ils sentent toute la même affaire. Ils sentent toute la même affaire. Écoute, euh, ton, ici, ton, Jolico, là. Écoute, man. j'ai jamais eu quelque chose d'aussi cariophilène que ça, le gros, là. Peux tu veux-tu me tuer? Non, mais vous voulez ma mort, man. J'aime pas ça, cariophilène. Le gros, c'est le cannabis le plus épicé. Tu bats tout, tu bats tout tweed avec ça, tu, tu, tu pourrais te trouver une job chez Canopy, le gros. Tu ça chez Canopy, là, il t'engage, le gros. Tu fit dans le décor. Tu fit dans le business. Comprends-tu, le gros? Tu rentres, les portes vont s'ouvrir tout seul. Mais bon, on va finir avec le joli coup. J'ai l'impression que ça va être sublime. Écoute, purple couche. Peu couche. Écoute, je suis tout énervé. Tout énervé. On roule ça. Euh... C'est moins pire que dans ça. L'humidité, elle est excellente. Euh, ça fait déjà un mois que j'ai le cannabis. Euh, je n'ai pas mis directement le Boveda dans le Ziploc. J'ai mis le Ziploc fermé dans un autre Ziploc. Et j'ai mis le Boveda dans l'autre Ziploc. C'est rendu la méthode que je fais. Euh, puis j'aime ça comme ça. Euh, je paranoie moins sur les terpènes volées. Euh, L'humidité est parfaite. Écoutez, c'est tellement humide au Québec, les boys. Tellement humide. L'humidité, elle est parfaite. Quand même le givral, quand même assez impressionnant. Euh, Peut-être que ce serait bon là pour euh, faire de la Rosin ou des concentrés. Vous savez que Willman n'est vraiment pas un grand triple de concentré. J'aime pas les concentrés. On sait que les gens veulent du concentré à la SQDC. Hein, les concentrés, c'est quoi? Hein? C'est euh, On prend la, la cocotte, on la compresse. On en retire là, le peu de jus, le peu de THC pur. Euh, C'est du THC à 80-90%. Hein, C'est n'est plus là, du 20 ou du 16 ou du 22. On parle de 70-80%. Euh, écoutez, il faut prendre des microdoses, doses là, des 0.1. On peut pas fumer là, un 0.3 euh, euh, quand on est débutant. C'est... Très, très intense. Moi, j'ai essayé ça trois fois dans ma vie. Les trois fois, j'ai perdu connaissance pendant trois, quatre secondes, mes yeux blancs, l'enfer, l'enfer. Mais euh, en tout cas, écoute, euh, c'est peut-être très bien pour euh, faire déconcentrer votre purple couche. Euh, je vais regarder ça avec euh, mes loupes, ma, mes lunettes euh, de rapproche. Donc, s'il vous plaît, regardez pas mon identité, s'il vous plaît. Quand tu le déchires, quand tu le déchires comme ça, la senteur est bien meilleure. Euh, Peut-être que la senteur a été affectée euh, à l'extérieur à cause que ça faisait longtemps que c'était en contenant. Quand tu le déchires, il y a un petit peu plus de peu pour couche euh, qui, qui en ressort. Écoute, au début, je, je voulais frapper dessus, mais c'est mieux que je pensais. Là, on s'améliore, on s'améliore. Écoute, on arrête de perdre notre temps de deux autres variétés à essayer. On égrène ça tout de suite. On est ici. Si... Hey, on est au plus hein, que Winman, c'est l'original. On sait que Winman euh, est souvent euh, tentative d'imitation. Mais Winman, c'est l'original. Et euh, Winman est là pour rester. Merci encore au punk de Joliette. Euh, c'est la deuxième variété que je vais essayer. On avait essayé la dernière fois euh, le OG Cush de Joliette. Que je vous rappelle, qui je l'ai, qui je l'ai, mais j'aimais pas la ronde. Euh, mais c'est du cannabis qui je l'ai. Euh, J'étais gelé, je de même. Mais euh, sérieusement, j'aimais pas la ronde. Ici, le Purple couche, je te le dis tout de suite, je, je l'aime plus que ton haut. couche. Euh, c'est la ronde, man. C'est la ronde. Je sais qu'il y en a qui recherchent le plus fort THC. Écoute, je le répète, je le répète, je le répète. J'aime mieux avoir un cannabis à 16% de THC que je vais aimer le goût qu'un cannabis à 25% de THC que j'aimerais pas le goût. Je le répète beaucoup, ça rentre pas dans la tête de plusieurs personnes, euh, mais c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, c'est un détail, mais l'arôme en premier, je veux aimer ce que je fume. quel hey, hein, c'est vraiment chaud! Ici, chez Winman, là, euh, c'est le. l'air climatisé. Euh, un quart de l'appartement seulement. Ça qu'il fait chaud. Depuis une semaine, là, euh, je roule avec du zigzag. Et puis là, ouh, je, je viens de le finir. Oh, il m'en reste quelques-uns ici. Oh, j'aime bien ça du Zigzag Blanc. Là. Euh, la pochette, elle a changé, là. Mais euh, avant, c'était le, le gars avec la barbe. Là. Euh, mais j'aime beaucoup ça, le Zigzag Blanc. Les produits euh, biologiques, les papiers biologiques. Euh, comme même le, la compagnie Raw. Compagnie Raw, ici, j'ai du 1 et 4 euh, Du Organic M. Euh, Organic M, ça, c'est pas si pire, mais juste du biologique tout court, là. Bon, c'est Organic M, ça donne un petit goût, hein. Ça, ça donne un petit goût euh, différent. Mais bon, au moins, c'est du cannabis, hein. Du M, c'est, euh... Au moins, c'est du cannabis. Parfait. On va aller avec le cot. Parfait, je prends mes cotes déjà fait là, grâce à un abonné qui m'a donné un livre comme ça. Avec plein de cotes à l'intérieur. C'est des cotes euh, déjà euh, préfaits. Je pensais pas utiliser ça. Mais j'adore ça. Euh, au début, je n'étais pas habitué avec la grosseur du cot. Ils sont déjà préétablis. Au début, j'ai euh, coupé à moitié. Je pensais que c'était suffisant. Euh, mais en le prenant au complet, je le roule plus, je le plie plus, puis c'est la perfection. Ouais, merci, hein? euh, vous m'en avez donné là, pour au moins deux joints. Merci au punk de Joliette, à toute la gang de Joliette. Euh, merci à tout le monde là, de m'encourager, de me donner des cadeaux comme ça. Euh, c'est super gentil, euh, de cette façon-là, je peux faire des vidéos. Et puis, euh, on a du fun ensemble. J'ai mis ma casquette ici, là, de Verde Elite. Verde Elite, c'est qui? C'est quoi? Euh, c'est une division euh, qui est ici à, au Québec, dans la ville de saint eustache Écoutez, eux, là, c'est une division de Emerald Health Thérapeutique, une compagnie qui est à la SQDC. Et puis, la raison pourquoi j'ai mis la casquette, Mais ils ont sorti deux nouveautés. Deux nouveautés à la SQDC. Écoutez, là, euh, on y va fort. On y va très, très fort avec Imra Health Thérapeutique. Euh, c'est une variété là, vraiment. Euh, une variété très connue. On connaît le chemdog, hein? On, le Kemdog. je pense qu'on l'a déjà à la SQDC. Euh, je pense que c'est Canopy qui fait ça. Euh, je savais vraiment pas triper, là. Euh, je pense que le chemdog. Euh... Pas supposé d'être gazi, ça, le chemdog. En tout cas. J'avais pas été satisfait par euh, le camp Dog. Mais l'autre, écoutez, euh, pour ceux qui me connaissent, là, vous savez, j'ai essayé quelques variétés euh, du B.C. Dont le GG4, ou si vous aimez mieux, le Gorilla Glue, numéro 4. Ou si vous aimez mieux, pour un troisième synonyme, Original Glue. Euh, ça a été le cannabis le plus dispendieux que j'ai euh, fumé dans ma vie. C'était du cannabis qui coûtait... Pour 7 grammes, euh, 90 dollars, plus 14 dollars de livraison. La personne a payé 104 dollars pour 7 grammes. Et je ne vois plus rien, j'ai trop chaud. Ben, là, Écoutez, là, euh, Emerald Health Thérapeutique, euh, ils ont sorti une nouvelle euh, brand, Souvenir, avec une fleur de lys du Québec. Et puis, euh, leur brand Souvenir, ils ont le ChemDog. Et ils ont aussi une autre variété qui est le GG4 mélangé avec du Grape Fruit. GG4 mélangé avec du Pamplemousse. Hey, hey, écoutez, j'ai du hâte d'essayer ça, oui, mais avec un certain recul. Pourquoi? J'ai été déçu avec d'autres euh, cannabis comme euh, le Monkey Glue. Hein, le Monkey Glue, Monkey, c'est Gorée. Euh, glue, c'est... Gorilla Glue, écoutez, le monde qui glue, j'aime ça, mais on est-tu loin là, du Gorilla Glue numéro 4, 4A, oh my God, c'est très loin. Mais un autre qui m'a vraiment déçu, qui m'a vraiment attiré avec le nom, que j'ai pas encore fait une vidéo à Weedman, mais qui s'en vient très peu, très peu, euh, sous peu, excusez, c'est le Glue Berry, le Glue Berry du bon select Quelle déception le blueberry, je vais vous le dire dans la vidéo, euh, Blueberry, je pensais que ça avait rapport avec Original Glue, le GG4, aucunement rapport, ça a un goût de berry, de bleuet, euh, tout simplement. Là ici, Grapefruit mélangé avec GG4, c'est ça le nom, ils ont appelé ça Grapefruit GG4. Écoutez, puis en bas, la variété, j'espère que c'est Grapefruit GG4, GG4, là, c'est Gorilla Glue numéro 4. Une des variétés gazi, vraiment exceptionnelle. Un goût différent du pinkouche, vraiment très différent, mais qui reste dans le gazi. C'est vraiment exceptionnel. Du Gorilla Glue numéro 4. Si vous pouvez goûter à ça, euh, du Original Glue, Gorilla Glue numéro 4, de qualité de 4A. Payez-vous ça, goûtez à ça, essayez ça. Euh, je vous souhaite euh, de tomber sur une, un bon phénotype. Alright les boys, gang de Joliette. Purple Couch, on avait essayé le OG Couch dans une autre vidéo. Euh, le Oji Couch, je l'avais pas vraiment aimé. Malheureusement, euh, il y avait même pas le goût de couche. À moins qu'il y en avait un, je m'en souviens plus. Vous voudrais écouter la vidéo. Euh, je me rappelle, la vidéo, c'était Oji Couch versus le Ben Clay OG Couch. Euh, une variété quand même, le 4A, euh, qui est dans la famille des Oji Couch. C'est un produit euh, du B.C. Merci les punks. Ben lui, je l'aime mieux. Il y a le Oji Kush. Je sais qu'il a le Oji Kush. Je pense que j'avais pas trippé bien. Ben lui, je l'aime mieux. <coughs> Il se rapproche plus du peux beaucoup. Je trouve que votre Oji Kush se rapprochait du Oji que j'ai connu. Mais... Euh... Moi, j'aime beaucoup plus celui-là, là. Puis je. je pensais qu'il y aurait eu du cariophyllène là-dedans, mon chum. Non, c'est fruité. C'est fruité. Hey, je suis surpris, boy. Je suis surpris. Euh, pas avec le look. Pas avec le look. J'avais même pas pris le temps de regarder. Euh, J'avais ouvert le sac des 128. Je vais faire une vidéo. Puis je pensais vraiment que les. Que les trois vraiment seraient caillou mais je sais les boys donc le le jo, co jolico, jolico ça c'est effrayant man. ça c'est effrayant je suis jamais capable de fumer jouer au complet là on va pas ça ça sera pas long ça sera pas long puis jolie j'ai pas trouvé ça sur les flics non plus j'ai pas fait de grande recherche à la vérité purple couche merci gars <coughs> vraiment un peu déçu le que le bayou soit plus du purple couche je pense que le Bayou avait fait sa réputation. Il y avait quand même une clientèle pour le Bayou. On avait tellement parlé. Euh... Hey, écoutez, on s'était rendu là, que le Bayou s'était rendu une expression. Euh... Euh, tu t'es fait de Bayou. Euh, Je Bayou. Euh... Quand tu fais Bayou, euh, c'est pas drôle. Euh... Tu te fais traiter de Bayou aussi. C'est écoutez, il y avait des running gang comme ça quand on faisait des lives là. Les gens, c'était très très très très drôle. Euh, dans les débuts de Willman Maintenant, si on va sur le site de la SQDC, et qu'on essaie de retrouver un peu là, du purple couche, ben, je vois plus rien, boys. Je vois absolument plus rien. Euh, je cherche ma souris. J'ai deux écrans, c'est pour ça que ma souris, je ne sais plus là, si, dans quel écran qui est rendu. Euh, dans la barre de recherche, purple couche. Il n'y a, a rien. Il n'y a aucun purple couche à la SQDC. J'ai-tu fait ton erreur? Là, j'ai juste écrit « purple », il me donne plein d'affaires. Il n'y a plus de purple gauche à la SQDC. Bon. <coughs> et hey, merci. Merci vraiment, merci pour le deuxième joint aussi. Euh, je pense que je vais l'éteindre. <coughs> parce que sinon, hein, on va être trop gelé. Ah, on va le fumer, on oh, va fumer. On a toutes des choses à se dire. Je ne sais pas si on a des choses à se dire. Il faut tous des choses à se dire parce que je n'ai rien à vous dire. C'est ça qui est plate. Tu comprends-tu? Alright. Il hey, faudrait que je me rouvre un compte Twitch. Je pense que Twitch, ça serait bon. Je pense qu'il accepte le cannabis. Absolument, j'installe OBS, que j'arrange les paramètres. Faut que une webcam, j'ai même pas de webcam, hein. vous savez, hein, j'ai juste un seul C'est pas dispendieux. C'est pas la webcam qui est importante, c'est vraiment d'arranger au BS. Pour que je puisse apparaître dans l'écran. Euh, en jouant une game, ou peut-être euh, juste en parlant avec vous sur Twitch comme ça. Faire des lives, euh, peut-être que ce serait plus facile là, justement. Là. Mais je pense qu'il faut une webcam anyway. Ok, deuxième variété, hey, c'est un gros gros nom, j'ai jamais fumé ça de ma vie euh, avec mon âge, ceux qui connaissent ça, ils ont peut-être là 2-3 ans plus vieux que moi, il euh, y en a qui ont connu ça, on parle ici du skunk numéro 1. Euh, il a été magané, il a été émietté, pourtant l'humidité est parfaite, euh, on ne mélangera pas ça avec le peu pour couche, Ressent encore à la gang de Joliette. Donc, on va essayer de conserver ça ici. C'est moi, boys, où je le fasse. Parfait, comme ça. Excellent. des prix des deux nouveaux produits de Emerald Health, le Grapefruit GG4. Je ne sais même pas si souvenirs... Euh, mais souvenirs de Emerald Health, ça doit être leur haut de gamme. Parce qu'on sait que Emerald Health Thérapeutique, ils ont des produits à 20$, les petites enveloppes blanches. C'est euh, 19,80$, comme le Purple Chemo. On connaît l'odeur du Purple Chemo. Je suis allé voir la vidéo de Winman. Euh, donc souvenirs... C'est la marque qui produit le GG4 Grapefruit. C'est 25... Euh, 25,90. Euh, ils ont mis ça dans une enveloppe. C'est pas dans un euh, cylindre, là, un contenant comme ça. 25,90. Entre 15 et 22. Ça l'air pas pire. Euh, terpinolène, fruité. Citronné, fruité. Ça a l'air agréable au goût. Et puis le ChemDog, hein, le Dog le plus cher, 27,90$. Pourtant, c'est les deux, c'est Souvenir. C'est les deux, la même marque Souvenir. Habituellement, quand une compagnie à la sort une gamme de produits, euh, habituellement, ils ont le même prix. Hein, on sait que Broken Coast, c'est tout le même prix. Euh, Grell, c'est tout le même prix. Au départ, on sait que Houseplant, hein, Houseplant les pots en céramique, avec l'acteur du Pineapple Express. Vous vous rappelez de Houseplant? Ben Houseplant, c'était tout le même prix. Mais on sait qu'avec la vidéo de Winman, le Houseplant euh, hybride, je crois, mange une volée. Donc les ventes ont été réduites. Donc ils ont baissé le prix d'un des Houseplant. Mais au départ, euh, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas tout mis ça au même prix. Au pire, ils mettent à 27,90. Tant mieux pour nous autres, pour le Grapefruit GG4. Euh, J'ai l'impression qu'au Québec, euh, ça va être euh, populaire. Et puis, souvenez, avec la fleur de lys, c'est vraiment des affaires exclusives. Euh, je me demande, est-ce que Emerald L Thérapeutique, écoutez ça, est-ce que Emerald L Thérapeutique ont le Chemdog et ont le Pamplemousse GG4 dans d'autres provinces, sous un autre bannière, sous un autre nom parce que ils penseraient pas qu'ils mettent le souvenir avec la fleur de lys en Ontario. Ça hein? serait pas vraiment winner. Euh... Donc toutes ces enveloppes-là, là, euh, ces emballages-là, euh, c'est quand même pas trop dispendieux pour eux. Je pense qu'ils ont vraiment. Euh, c'est un peu le marketing là, de chaque province. C'est pour ça que Petite Puff, ils ont mis des noms un peu québécois. Euh, ben oui, euh, Capote Pas... Donc c'est vraiment typiquement québécois, donc c'est vraiment, euh, on voit, on voit comment ça se, ça se dessine, là, le marketing euh, du cannabis. C'est spécial, comme euh, la bière, hein, c'est vraiment international, Budweiser, Labatt, Heineken, euh, euh, tout ça c'est vraiment international, c'est vraiment pas, par... ben dans le fond c'est pas vrai, c'est pas vrai, euh, j'imagine, non c'est pas vrai, c'est pas vrai, j'imagine que les bières, ils font des... des... Je, je retire mes paroles, Je retire mes paroles. Euh, ils vivent certains marchés des fois, certaines populations, j'imagine. J'ai je... plus la télévision, j'écoute plus la télévision, j'étais un peu perdu, mais je, je... ils ici ils cible, ils c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. C'est juste que là, c'est vraiment flagrant avec les compagnies de cannabis, là, qu'au euh, Québec, chaque compagnie, chaque fournisseur, leur emballage, et vraiment, pour le Québec, c'est spécial, on le voit. OK, euh, le Purple Couch, ici, là, de Joliette, est éteint. Donc, on va en profiter pour goûter au Skunk numéro un. J'ai été voir la description sur les flics. j'ai pas eu le temps de la lire. Euh, mais je sais que le numéro un, c'est mélangé avec des variétés qu'on connaît. Euh, ici, là, ça a été euh, mélangé avec du... Attendez. Ça a été mélangé avec du Afghani, Acapulco, Acapulco Gold, Colombian Gold. En tout cas, hey, ça va l'air compliqué. Exactement, le scan numéro un a donné euh, vie à plusieurs variétés de cannabis à travers le monde. Donc, euh, on va essayer de sentir ça. Je vais essayer de casser la cocotte. Tantôt, quand j'ai cassé la cocotte, ça sentait beaucoup plus. Je le répète. Euh, c'est pas toujours le cas. Des fois, euh, même quand tu casses la cocotte, ça sent autant que si tu la respires comme ça. Mais là, présentement, quand je l'ai cassé, ça l'a senti vraiment beaucoup. Euh, celui ci c'est le Gélico, le Jolico. Euh, une grosse, grosse, grosse cocotte. Euh, ça l'a donné un peu de varié, d'un peu de goût dans les autres sacs, j'ai l'impression. T'as être citronné, hein, ça Regardez la description sur les films. Ils ne disent même pas. Il y a des problèmes avec la page. Je me disais à sentir, il ne sent pas beaucoup. Il ne sent pas beaucoup. Euh... Mais ça sent, ça sent pas mauvais. Non, ça sent mauvais, moi c'est vraiment cariophilène. Non, je pense que ça sent citronné. Ici, là, je ne sais pas qu ce qui se passe avec le, les flics, là. On dirait que le, le scum numéro un, Non. Il n'est pas. Euh, il est comme incomplet, pourtant. Euh, je pense qu'une variété connue. Je ne sais pas si c'est qu'il y a un problème en ce moment. Donc, j'ai pas.. Euh, Est-ce qu'ils disent un peu l'arôme? C'est que je suis tout mélangé, là. Ça me tente pas de lire ça. Ça n'a pas l'air d'être euh, concluant. Ça donne de la créativité. Ça donne de l'énergie au buzz. Euh, pendant le stress. Ça donne la, euh, la perte d'appétit. Tu, tu perds la perte d'appétit. Alright. right. Okay. J'ai grainé ça. On va essayer ça. Scone numéro un. C'est la première fois de ma vie que je vais essayer euh, du scone numéro un. Donc j'essaie de trouver mon grinder, je ne veux pas utiliser celui-là que j'utilise à tous les jours, là. il reste quand même des petits résidus. Oh my god, comment ça? Comment ça? Je ne trouve pas ça. Là, je l'ai trouvé. Donc on va fumer encore là, du pot qui vient de Joliette, les punks de Joliette. Là. On a envoyé du cannabis à Winman, vraiment impressionné du Purple Kush. Euh, J'avais été vraiment déçu du OG Kush. J'avais vraiment vraiment été déçu du OG Kush. Euh, that's it. Alright. Donc Skong numéro un, troisième variété. C'est qui là qui va venir m'aider? Euh, Y'a-tu un abonné là, qui va venir m'aider à installer euh, OBS? Pour que je puisse aller sur Twitch? Venez m'écrire sur Instagram, là. oui, d'indicomand. On va pas communiquer ensemble. Ceux qui connaissent ça, ça m'aiderait beaucoup. Là. Euh, il faut une webcam où je peux prendre euh, mon cellulaire, l'application. Je suis vraiment pas certain. Là, euh. Bon, on va rester le carton. pour couche, euh, c'était quand même, euh, comme je te dis, j'aimais le goût, mais c'était pas du 25% de THC. C'est en bas de 20, mais euh, j'aime ça, j'aime ça. Scone numéro un, je le respire un peu à travers, comme ça, j'ai mis le carton, je me suis mordu, je le respire un peu. Euh, c'est un abonné qui m'a dit de faire ça, puis ça fonctionne un peu, hein, le goût, c'est comme ça. là, c'est grave, là. Je vais ailleurs ça vers elle, là, gros. OK, Score numéro 1. Est-ce que Winman va aimer ça? Merci beaucoup, merci beaucoup, les gars. Super gentil. Non, non, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas ça, c'est euh... j'aime vraiment pas ça. Si C'est pas cardiofilant, c'est quoi, man Non, non, ça y a pas de citron là dedans. Là. Hey, c'est c'est cardiofilandre c'est ça cariophyllane, man c'est y a zéro gazi là dedans il y a pas de fruité euh, sapin pain y a pas là, il y a pas sapin pain euh, y a pas de fruité il y a pas de sucré là tu sais quand tu sais fruité là tu goûtes des fois le bleuet euh, pamplemousse des fois citron euh, tangerine dream orange blueberry bleuet je te le dis d'avance Là, ici, il n'y a pas de fruits. Euh, pain, sapin, pinane, là, oublie ça. Euh, myrcène, le goût qu'on qu ne qu qu sait pas c'est quoi finalement, mais qu'à chaque fois qu'on aime un cannabis, ah, si, il y a du myrcène. Ah, il y a de myrcène là-dedans, ben, j'aime pas ça. C'est cariophilane ou ben... Euh, pas les, les, les produits dé, dé, détergents là. Ocimène, c'est.. Ocimène, hein? Parfum, Ocimène. OCI. Terpène Ocimène. Ils mettent pas encore hein, sur les flics les terpènes de chaque cannabis. Euh, non, review, photo, euh, non, hein, ils ne disent pas, ils disent ça vient de quoi, là, Acapulco Gold avec Colombian Gold. Ok, je vais une dernière prof là, pour être bien sûr, c'est Cario Flynn ou Ossiman. Peut-être aussi, man. Peut-être que c'est ça aussi, man. Mais ben, j'aime pas ça, les gars. J'aime pas ça. Euh... C'est un goût qu'on connaît à la SQDC. Euh, j'aime pas ça, celle là euh... Toledo, man. Ça, ouh, man. Oh, fuck, man. Je vais regarder ça avec le minute. Peut-être qu'il est beau. Mais t'as... Tu sais, bro. C'est carré au à l'os, bro, man. Bon, il y a le le tableau, le, le petit board ici. On va mettre ça avec la bonne affaire. Peu pour couche, on met ça ici. Ça, c'est le numéro 1. Ça de même. Parfait. Tous les dos. On va lui donner une chance, on va le regarder. Aucune feuille, euh, super bien trimée, euh, cocotte dure, humidité parfaite, zéro euh, résine. Euh, je te le conseille pas là, pour faire euh, la rosin, tout ça. Il sent fort, hein, il sent. Le sac c'est pas bon mais c'est sans le sac hein, quand il fait chaud là. T'sais, il sent différent là. Il sent plein d'affaires ce cannabis là pareil. Là c'est du cariophyllène pinène. Sapin pin avec quelque chose que j'aime pas. Bon, je suis rendu curieux. On va égrener un. C'est pas Toledo, les c'est Jolico. J-O. J-O-L-E-C-O. J-O-L-E-C-O. -E -E je pense que c'est ça. Jolico. Tiens, <coughs> on va mettre ça comme ça. On va vraiment passer de cannabis. Comme ça. Le plateau est propre. Ça va vraiment être ça, Une variété de cannabis là, que je vais goûter. Merci au punk. Punk de Joliette. Faites pas trop de grappiti, les boys. OK. Anarchie! Parfait. Comme ça, on se réinstalle. Parfait. J'ai été dans une sépac, cette semaine. La réserve faunique Mastigouche. Il y avait beaucoup de mouches. Pas le droit de faire de feu. Quand tu vas en camping, tu veux juste faire des feux, man. les feux, c'est matin, midi, soir, nuit. Le gouvernement ne veut pas à cause que c'est. Euh, fait trop chaud. Risque C'est tout à fait incomprenable, hein? on sait, euh, un tison, hein? on connaît pas ça, mais c'est vite fait, il y, a un, feu, hein? il y en a un feu. Il y en a un feu, justement, ça a été fait à cause de de personnes là, qui, ont, qui ont fait un feu pour se réchauffer ou faire à manger. Je suis parti avant la fin de mon séjour, parce que je pouvais pas faire de feu. J'avais du monde qui n'aimait qui, qui, qui pas les mouches. Ringouin c'est un ping sauvage, c'est pas fait pour tout le monde bon le moment attendu est arrivé ça se dit ça je pense que je vais être capable de trouver deux terpènes là-dedans pas juste cariophylène. je sais pas si c'est euh, Pinène pour sapin, pin. Peut-être citronné, euh, limonène. Il n'y a pas de goût de gaz là-dedans. Là. Ce n'est pas un pink couche. Ok, go. Si je tombe à terre, c'est parce qu'il gèle. Bien dit, ça. C'est bien dit, même. Politiquement correct. Alright, guys. Super journée aujourd'hui. Super journée, je le répète. Superbe journée. Retour au travail. Euh, formidable. Formidable. La vie est belle. Parfait. On va faire un petit plaster pour, pas, pour que ça respire bien. Là, autour du cote, là. J'ai déchiré un peu, ça a mal été. Là. Euh, regardez si vous le voyez. là, Que je. On va le rouler par-dessus encore. Là, comme ça. Il euh, n'y aura pas de petit peu d'air qui sort là. T'sais, les joints, là, ça coûte euh, 3, 4, 5 là, Tout souvent de, de, de fumer correctement. S'il euh, y a un petit trou dedans, là, ben. Tu le recommences ton joint ou tu mets un petit plaster, mais là ton plaster, il faut pas que ça soit trop du papier, tu vas fumer trop de papier. Moi, je ne fumerai pas de papier en ce moment. C'est vraiment l'entour du cote de carton que j'ai euh, mis ça plus solide. OK, le moment attendu, euh, troisième variété dans cette vidéo de Joliette, euh, quatrième variété. Je pense que mon vidéo va recommencer ou arrêter, ou commencer. OK. On allume ça. J'ai Merci, punk de Joliette. On est 39 minutes. La vidéo continue. All right. On s'attendait pas à ça. quoi j'ai fumé tantôt j'ai fumé peu pour couche c'est quoi l'autre avant au ciment euh, cariophyllène c'était pas sûr euh, skunk numéro 1 skunk numéro 1 c'est lui que j'ai eu plus celui non plus je l'aime pas euh, mais je vais le fumer mais ce compte, numéro 1, je ne l'aime pas, mais ah, si je ne l'aime pas. Je suis surpris de ne le... pas l'aimer, je ne l'aime pas, je l'aime pas. Mais euh, je pensais pas être capable de le fumer, mais je suis capable. Euh, je n'avais pas pris le OG Kush à quel point je n'avais peut-être pas trippé dessus. Euh, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, euh, le Purple Couch, les Boys de Joliette, vraiment mon numéro 1, et de loin, pour le goût, pour le goût, Peut-être que c'est pas un 20% de THC, mais c'est mon préféré dans les trois. Facilement, le Jolico, je sais pas où le placer, mais j'aime tellement pas votre score numéro un pour la ronde que le Jolico, il est vraiment deuxième. Je veux dire, la ronde de ça. Plus doux que je pensais. Je pensais vraiment que le Carioflyan avait frappé. Mais euh, je pense que c'est dans le ziploc ça ne l'aidait pas. C'est en dans le ziploc. J'ai so sorti la cocotte. Tu je la casse un peu. Je l'ai plié. Il faudrait tout que j'apprenne les arômes du là Parce que c'est pas juste le poivre. Hein, vous savez... Euh, Là, je me pratique la... à tout sentir là, mais c'est difficile de... de, de... C'est du c'est du je sais pas si c'est romarin, thym... J'aime ça ces, ces épices-là, mais dans le cannabis comme ça, j'aime pas ça, tu comprends? Mais... Faudrait, faudrait que je me mette à côté, je sais que ça sent salpé. Ça. Là, je vais rallumer le skunk numéro 1. Non, je ne pas. Mais il ressemble un peu au skunk numéro 1, mais en moins fort. Cariophyllène avec un peu là, de... ou ciment aussi, je trouve. Mais en moins fort. plus de goût je trouve pareil, tout un peu moins fort mais je suis capable de plus détecter un truc peut en faire un petit peu de limonène. je serais curieux de voir si on est capable de trouver une description sur le Jolico on va essayer de checker sur Google direct peut-être c'est même pas le même nom de la variété le Jolico Weed J'en vois pas, ben ben. Je vois pas ça, ben. Je ne vois pas ça. C'est pas le bon nom. Jaleco. Jaleco. Moi, j'ai dit jour. Le haut, ça serait un A. J'imagine. Jaleco, je pense. On va checker sur euh, les flics Jaleco voir wow, ça serait pas cariophilène ou cimène avec peut-être limonène on va écrire jalico ah ça serait le fun ça serait le fun non je vais aller voir le jalico que j'ai trouvé sur l'autre site Ah, on je me suis trompé bien raide, oublie t Aussi, quand même, là, en, en bas de 20, euh, le scone numéro 1, euh, je vais en fumer une poffe, là. Eh, hey boy, vous autres, est-ce que c'est votre préféré le scone numéro 1? Je parle au punk de Joliette. Non, non j'aime pas ça, comme numéro 1. Ah non, non, non. C'est le plus fort. C'est lui le plus fort. En THC. garanti. Encore là, peut-être que c'est le THC avec les terpènes qui fait la combinaison plus forte. Ah, ça, c'est comme numéro un avec moi. Là. Désolé, boys. Hey, je te laisse là-dessus. J'espère que tu as apprécié la vidéo. C'était le Blitz de Joliette. Merci au gars de Joliette. Merci au punk de Joliette. Merci à tout le monde de Joliette. Merci aux abonnés Winman. Je te laisse là là-dessus. Et puis, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Donne un pouce, donne un pouce. Au revoir, pas game.